on, on démarre tout de suite avec la présence du soleil en balance, il va illuminer euh, le ciel de ce mois d'octobre jusqu'au 23, et euh, la balance pour le poisson, c'est un signe au premier abord, hein, un signe financier, hein, mais pas, euh, il concerne pas euh, l'argent que vous gagnez, c'est l'argent que vous pouvez devoir, au contraire à, à quelqu'un, à une administration, aux impôts, je ne sais quoi, euh, de l'argent qu'on vous doit, hein, que vous devez réclamer, euh, qui vient euh, de la sécu, euh, d'un dédommagement, d'une assurance. Euh. Vous voyez, c'est un peu de l'argent euh, spécial, exceptionnel et vous pouvez avoir à le réclamer hein, sous cette conjoncture. Mais c'est aussi euh, un, un soleil, comment dire, un petit peu alchimique, c'est-à-dire que vous pourriez avoir la possibilité de transformer non pas le plomb en or, mais en tout cas de transformer les situations euh, qui vous paraissent euh, mal engagées, euh, euh, ou alors vous avez fait un mauvais choix, vous avez fait une erreur de jugement, vous allez pouvoir reculer et arranger les choses pour repartir du bon pied. Ça c'est vraiment euh, le point fort euh, de la période Balance euh, et des énergies qui viennent de la Balance, ce sont des énergies de mutation, de transformation, de retournement, vous voyez. Euh, donc si jamais vous avez fait quelque chose de travers, euh, bon euh, bien entendu il ne faut pas que vous ayez signé des papiers euh, qui ne sont pas... Euh, que vous n'auriez pas dû signer parce que là c'est très difficile sauf à les déchirer, mais bon en général ça ne marche pas comme ça. Donc euh, à part ça, euh, vous pouvez, vous avez le pouvoir avec un le soleil en balance, vous avez le pouvoir de, de mutation, pouvoir de changer les choses et de les remettre dans le sens qui vous convient. Euh, ça peut être euh, tous les mauvais choix qu'on peut imaginer, hein, je ne peux pas tous vous les citer, mais euh, des, un mauvais choix amoureux, un mauvais choix euh, professionnel, vous avez la possibilité, donc euh, je me répète, hein, mais vous avez la possibilité de revenir en arrière et euh, de faire en sorte, hein, maintenant ça marchera peut-être pas à tous les coups, mais en tout cas de faire en sorte euh, que euh, ça s'arrange. Et puis à partir du 23, vous aurez euh, bien évidemment le soleil en scorpion qui vous sera hyper favorable, la chance sera au rendez-vous, et on en reparlera le mois prochain. La chance, elle sera déjà au rendez-vous avec Mercure en Scorpion. Alors Mercure, c'est la planète qui gère vos échanges, votre mental, et puis également votre travail au quotidien, hein, tout ce qu'il y a à organiser, les horaires et tout ça. Mais étant donné que euh, mercure est en scorpion, euh, qui est votre secteur de joie, eh bien il y a un facteur chance, hein, obligatoirement. Mais ce sont des petites chances avec mercure, hein, minimes, euh, du genre, euh, bon il y a une... Vous êtes en voiture, vous voulez vous garer, ben juste devant vous il y a une voiture qui s'en va. Bon, Vous voyez ce genre de, de petites chances, où vous traversez euh, juste le feu passe au rouge, euh, enfin bon, des détails, hein, comme je vous le disais, mais des détails positifs et qui vous feront penser que peut-être il peut y avoir des plus grosses chances. Et effectivement, euh, il peut y avoir des plus grosses chances puisque Mercure va être euh, opposé à Uranus et que ça va faire vibrer euh, cet Uranus qui est très positif hein, pour le premier décan puisque puisqu'il vous permet de euh, vous plonger dans de nouveaux euh, centre d'intérêt, ou alors dans un nouveau milieu, de vous faire de nouveaux voisins, nouveaux amis, enfin bref! Euh, donc Mercure va mettre l'accent sur tout ça, sur ces ouvertures qui sont en train de se faire, à la fois dans votre esprit et dans votre relationnel, hein, dans les, les relations que vous entretenez avec vos proches, et euh, donc ça augure d'un mois quand même très intéressant, et puis euh, bon Mercure va être en bon aspect avec Neptune, va être en bon aspect avec Saturne, euh, disons que tout ce qui est de l'ordre des échanges avec vos proches, euh, du mental en général, sera très positif et que euh, ma foi, vous avez intérêt à, à, à écouter vos petites voix intérieures, à, à à écouter votre intuition parce que elle vous, sera, elle vous servira de guide tout au long de ce mois. Pour ce qui est de vos amours gérés par Vénus, mais pas seulement vos amours, elle gère aussi votre vie matérielle, on le sait, votre argent, et vos attachements, la valeur que vous donnez à certaines personnes ou à certaines situations. Donc euh, Vénus, c'est bien, elle va être bien placée par rapport à vous, elle va se trouver elle aussi en Scorpion à partir du 8 et elle aussi, elle va euh, faire opposition avec Uranus. Donc euh, n'est pas exclu que vous fassiez euh, hein, une petite crise d'amour, un, un, comment dire, un coup de cœur, quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, et qui va faire travailler votre imagination, mais alors bon à 100%, hein, vous allez fantasmer énormément sur cette personne. Alors est-ce que ce sera vraiment quelque chose de concret ou est-ce que ce sera du virtuel? Malheureusement, je ne peux pas le savoir hein, en l'absence de votre thème. Donc euh, considérez quand même les deux facettes hein, de cette situation euh, liée à Vénus, c'est-à-dire que ça peut être totalement dans votre tête et d'un romantisme absolu, surtout quand Vénus va être en bon aspect avec Neptune, ou alors ça peut être plus concret et tout aussi romantique, ça dépend vraiment euh, là, pour le coup, de votre thème, de votre date euh, de naissance. Mais d'une manière générale, ce sera euh, quand même très agréable cette Vénus euh, euh, au Scorpion, euh, aussi pour euh, vos voyages. Par exemple, je pense qu'il y a des vacances à la fin du mois, et que vous pourriez y penser euh, dans le courant du mois en vous disant tiens, Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais amener les enfants? Euh, où est-ce que je vais profiter que j'ai quelques jours pour euh, aller voir des amis? Euh. En tout cas, euh, si vous partez à la fin du mois, euh, bah, euh, ce sera très convivial, hein, surtout si vous êtes euh, du troisième e décan. On termine avec euh, la planète qui gère votre activité, hein, c'est-à-dire euh, Mars. Donc elle gère vos activités, mais elle gère votre santé aussi, et votre forme, et c'est pareil, elle est en balance. Donc euh, je vous ai expliqué que c'est un signe pour vous de mutation, de, de changement, euh, de, de reprise euh, parfois. Euh, euh, bah vous pouvez reprendre le sport par exemple. Il hein. euh, y, y a toujours une notion euh, est en secteur 8. Hein. La 8, c'est le scorpion, donc une notion de renaissance, de on retrouve quelque chose. Euh, alors, vous avez peut-être jamais fait de sport, c'est le moment de vous y mettre. Vous aviez fait du sport, mais vous aviez abandonné, vous allez vous y remettre. Et même si vous avez atteint un certain âge, hein, vous pouvez faire de l'exercice, hein, il faut avec un mars en 8, en secteur 8 comme c'est le cas, euh, il faut dépenser votre énergie euh, pour éviter qu'elle se retourne contre vous, parce que c'est très possible euh, vu euh, la disposition de la planète que cette énergie, si elle n'est pas employée, euh, elle se retourne contre vous. Euh, elle va être très bien employée par exemple euh, Côté sexe, hein, libido, si vous avez quelqu'un, si vous êtes en couple, bon tout se passera très bien et là votre énergie elle sera bien employée. Mais si vous n'avez personne, eh ben, il faudra dévier cette énergie sur autre chose et sur quelque chose qui vous fait plaisir, hein, qui est lié, euh, qui est lié au plaisir. Alors euh, bon je sais pas essayez de pas trop la gourmandise de pas trop dépenser non plus bon c'est toujours casse pied quand il faut euh, déplacer parce que euh, on déplace pas toujours sur le bon euh, sur la bonne chose hein, sur ce, sur la chose qui va nous faire du bien alors que la libido euh, bon c'est censé quand même euh, hein, quand elle est bien utilisée c'est censé nous faire du bien donc euh, peut-être que vous pourrez l'employer positivement en vous disant, en vous posant des questions, en vous demandant comment est-ce que vous pourriez gagner plus d'argent, par exemple. Ça, ça peut être très positif, ça peut vous amener à, à, vous amener à une situation beaucoup plus euh, plaisante et plus confortable, et de toute façon vous allez être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 et également sur le site du figaro tv magazine. <musique>